pas moins brillant qu'avant pas légèrement fondu normal et ben malheureusement euh, on est rentré euh, avec juste un peu plus de livres euh, à caniche de notre côté pendant que eux ils étaient euh, pendant, sur le site, sur le de, site fouilles. de fouilles dont nous sommes retrait donc on peut le dire un peu bredouille malgré tout même oui. si encore une fois le, le fait d'avoir vu tout ça nous confirmait dans le fait qu'il y avait des choses euh, euh, plus que extraordinaires qui se déroulaient dans le lieu euh, donc ça après il y a la nuit de dimanche je crois qu'il ne s'est pas passé grand chose au final euh, cette, cette nuit là a été une nuit pour une fois pas trop mouvementée euh, mmh. par contre au lendemain matin alors bon je euh, il, suis... oui, il y a eu y a bien de, en, quelques en petits événements un peu anecdotiques <rire> ouais, ouais. il y a quelques événements un peu anecdotiques Bon, qu on part, euh, voilà, qui sont des, mmh. des trucs de, de roleplay un peu des trucs que les joueurs ont décidé de faire mais il n'y a, a pas eu d'avancée fondamentale dans le scénario à ce mmh. moment là euh, euh, juste avant ton ta sortie c'était dimanche tu euh, t'en fais où tu pars euh, ah. chez euh, Duncan c'était dimanche, dimanche ou euh, lundi eh bien ça doit être plutôt le c'est alors c'est une bonne question Parce que je, euh, euh, le jour euh, avant non. justement il s'est passé quand même certaines choses euh... bah c'est ça c est, c est, c est... Mais forcément alors de... bon il va se passer un truc alors le, le dimanche ou le lundi on va en même temps on va en oui, voilà. alors, finalement pas très c'est pas très la chronologie a un grand intérêt là euh, effectivement à un moment ou à un autre euh, moi pour moi ça va devenir flou, ça commence à devenir très flou quand je vais m'exprimer parce que mon personnage va vivre des certain nombre de choses extrêmement déstabilisantes qui vont faire que le joueur comme le personnage finissent par se perdre un petit peu et par ne plus savoir très bien où ils habitent voilà euh, <rire> parce que en fait euh, et alors c'est là où j'ai un doute euh, mais grosso modo, euh, mon personnage va avoir cette, euh, cette bonne idée de, euh, de s'attaquer à... Euh, euh... Un personnage d'ailleurs peu importe en fait en, en même temps ça n'a aucun, aucun intérêt Et, euh, il va il va s'attaquer à quelqu'un qu'il n'aurait pas auquel il n'aurait pas dû s'attaquer ben, je crois que c'était ben, pen pendant ma, ma croisade justement mais c'est ça mais alors, ce que je sais plus c'est lequel il a agressé bon peu importe euh, Et euh, il va euh, se retrouver avec le euh, euh, euh, il, il va se retrouver en fait euh, oui. se réveiller dans le corps de Willy. en fait voilà c'est le, le truc important va être celui-là c'est que c'est que le personnage de, de Jesse il va se retrouver lui dans le corps de, de, de Willy. Et, euh, et Willy va se retrouver donc dans le corps de Jesse. Ce qui va aller pour le, le reste de ce qu'on va vous raconter, ça va créer des situations très embrouillées, très compliquées parfois. Donc, euh, pas longtemps. <rire> Pas alors, très longtemps. Uniquement pour moi, quand je vous le raconterai. Voilà, pour moi, parfois, c'est un peu embrouillé, parce que je ne sais plus bien s'il se réveille parce qu'il est Jesse ou parce qu'il est Willy, ou s'il est Willy ah, parce qu'il est qu Jesse. Oh. Il y a des moments ça flotte un peu, c'est tout à fait normal. Je pense que c'était prévu comme ça. Euh, le fait est que le lundi matin on apprend la disparition d'un enfant. Oui. Voilà, on apprend que les fermiers les maqueraient. Par contre, il y a un euh... truc important à noter, c'est au moment où notre ami s'est transformé, en fait, enfin, ça a changé de corps, euh, nous, on voit Jesse arriver vers nous, mais parler avec un accent plus ou moins euh, non américain, si on peut dire ainsi, plutôt écossais même. Et euh, ah bah ça, bon sûr. il, il, il euh, rentre dans la ferme tranquillement, dit, nous dit euh, oui, j'ai oublié, euh, Anne, s'entraîne ma voix. Euh, <coughs> Mon ainsi, je vais le récupérer, machin truc, il rentre euh, tranquillement dans la ferme, il dit qu'il récupère quelque chose, il part un peu plus loin, et euh, il pousse un cri comme s'il s'était fait agresser. Euh, par réflexe, euh, mon personnage qui était déjà rentré dedans connaissait plus ou moins la disposition de la maison, et qui se demandait comment ça se fait que Jesse se met à parler du jour au lendemain euh, écossais, euh, fait le tour de la maison pour.. Euh, avoir un point de vue euh, de la cuisine où euh, il avait entendu Jesse crier, euh, de dehors. À ce moment même, euh, Jesse, euh, armé d'une faux en main, euh, saute en avant, euh, essaye de mettre un coup de faux à mon personnage, qui réussira à euh, plus ou moins ouvrir euh, littéralement mon personnage euh, assez profondément, mais juste ce qu'il faut pour pas être mortel. Et euh, mon personnage, qui entre deux, euh, vu qu'il avait lu euh, Cthulhu dans le Necronomicon, avait plus ou moins commencé à comprendre comment fonctionnait la magie, enfin une sorte de magie, et euh, dans un dernier sourire, lancera un, un, sort, un sortilège en, euh, en pointant du doigt euh, Jesse et disant « Meurs euh, » suite à là, mon personnage est tombé dans les tombé inconscien... inconscient, euh, et euh, son état psychiatrique, qui était encore plus parti euh, de travers, si on peut dire ça comme ça, euh... de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, le corps de Jessie, euh, qui restait, en fait, s'est décomposé plus ou moins à la suite euh, de ces paroles-là. Et euh, ils ont ramené euh, le corps de mon personnage fait enfin, animé mais très faible euh, chez euh, le docteur euh, Mac euh, Lord Macperlan Parlan. Parlan. Mm. Voilà. Euh, et je passe à, j ai, j ai, Oui, je passe plusieurs jours euh, chez le docteur euh, à plus ou moins qui essaye de. Euh, recoller les morceaux, si on peut dire ça, sous cet angle. Entre deux, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'était plus de votre côté que ça bougeait. Euh, bah oui, parce que du coup, Jessie, à partir de là, Jessie, à partir du moment où, où le corps de Jesse sera carbonisé, bah, on va dire que le pauvre, la pauvre âme de Jesse se retrouve bloquée dans le corps de, de Willis, ce qui va avoir des avantages mais aussi des inconvénients, évidemment. Euh, donc là, je... Passer un petit peu les détails, parce que après il y a, il y a toute une, une histoire où on rentre avec le, le patron du bar, euh, qui finit où je finis par tuer le patron du bar euh, en me faisant évidemment passer pour Willy, puisque le corps de Willy, voilà, tout est extrêmement crédible dans l'histoire là pour le coup. Euh, donc on finit, je finis par, par me débarrasser de ce personnage là, parce que. En le mettant dans. On finit par comprendre. Euh, qui on fait le, partie, voilà, on le voit discuter, on, on le voit discuter, on remarque euh, certaines attitudes qui font qu'on arrive à, à, remarquer, à comprendre que, que ce personnage, comme un certain nombre, comme en réalité la globalité de la ville de Glencanish, est en fait euh, aux ordres de, de cette fameuse Anne-Chantraine. On, on arrivera à se mettre dans, la, dans à comprendre aussi que certaines, quelques personnes sont en dehors du, du lot, c'est-à-dire par exemple le fameux docteur euh, qui voit arriver euh, Willy, se met à lui gueuler dessus en lui disant qu'il n'a ah, rien à faire là, qu'il ne veut pas voir le Et qui part personnage. sur lui son fusil. Euh, voilà, comme, Willy. Tout, tout, <rire> tout ça fait qu'on arrive à, à, du fait que je sois dans le corps de, de Willy, on arrive à distinguer maintenant qui sont plutôt euh, liés ah, à Anne il... Chantraine et ceux qui sont justement pas du tout euh, liés à cette secte. Euh, du coup, voilà, ça va nous faciliter la tâche pour pas mal de trucs, néanmoins, même si ça nous facilite la tâche, il reste quelques trucs, quelques petites choses qu'on n'a pas, pas réussi à dénoter. Par exemple, euh, ce dont je parlais, euh, voilà, le, le fait qu'au matin on apprend que, euh, alors c'est un bruit qui court dans la ville, alors je crois qu'on l'apprend dans un premier temps par le policier, il me semble, oui. euh, qu'il euh, y a un enfant qui a disparu, euh, l'enfant des Macray, une famille de, de fermiers du coin... Donc oui après une petite mise au point, vous avez vu il y a eu un cut et bah, ça nous permet de faire des mises au point, <rire> et là, là par exemple, euh, le... c'est vrai que moi, bah, comme je vous le disais, j'étais un peu perturbé quand même parce que voilà, on... c'est vrai qu'il y a un élément technique qui n'est pas inintéressant, c'est le fait que euh, mon personnage avait été dans le corps de, de, de Willy avec l'âme de Jesse, mais que euh, malheureusement il avait chopé une maladie mentale qui faisait que parfois il se prenait quand même pour Willy. Et donc je jetais les dés assez régulièrement, euh, puisqu'à chaque fois que je me réveillais, ce qui arrivait régulièrement, puisqu'il m'assommait, mes collègues m'assommaient euh, très souvent pour se débarrasser de moi, euh, au bilan, euh, j'étais un coup Willy, un coup, euh, un coup de Jessie, mais toujours dans le corps de, de Willy à partir de maintenant. Comprenez, vous avez du mal à suivre, et bien vous, vous comprenez que pour, pour un joueur, des fois, c'est un peu délicat, et je joue comment ce personnage-là, oui, je, je suis là. Euh, et du coup, la chronologie est aussi embrouillée pour le personnage, ce qui n'est pas plus mal, ou ça c'est logique. Euh, ben fin de fait, effectivement, euh, le collègue avait raison. Ce qui s'est passé, euh, le, la chronologie a une forme d'importance, puisqu'effectivement, après avoir tué le, le barman, après avoir compris que c'était un malfaisant, euh, j'en ai, ai profité pour le tuer, euh, parce que j'étais menacé, tout simplement. Euh, et j'ai voulu fuir la ville en me disant, bah le, le, là, là ça va, on, on a tous voulu fuir la ville en se disant, ça va nous retomber dessus. Là, on a, on a mis trop de trucs euh, trop trop en place. On, on va finir par, par se retrouver en tôle en fait. Au-delà d'avoir de, de, des problèmes avec une secte euh, meurtrière, on va finir par se retrouver tout simplement euh, Donc, fuyons les lieux. Sauf que au moment de fuir, il y a eu, je crois que c'est cette nuit-là qu'il y a eu une apparition très très étrange. Il me semble bien. C'est en après. C'est en après que vous avez tenté de fuir en plein milieu de l'après-midi. Une fois que vous l'avez tué, un sorcier aurait lancé. C'est en après midi qu'on a vu le biaqui débouler Oui oui oui. Voilà parce que voilà vous. Donc en essayant de quand on essaye de fuir, on voit on voit une espèce d'immense créature ailée, une espèce d'immense créature ailée griffue et Ténébreuses euh, qui font sur euh, sur euh, notamment sur moi, euh, sur Willy, et, euh, et en fait je me rends compte d'un truc, truc tout bête c'est que euh, la créature n'a pas l'air particulièrement agressive avec mon personnage. Euh, J'étais accompagné donc de Mike de... Fillmore. Mike Fillmore, pendant que le capitaine euh, <rire> courait un petit peu euh, <rire> tranquillement. Euh, oui, donc, le là, truc ça. important, c'est effectivement l'apparition du Biaki Bon, on cache l'artefact, mais euh, l'événement important quand même pour le, pour le scénar, là, c'était quand même l'apparition d'un Biaki C'est-à-dire une créature qui vient là, très clairement, qui n'est pas un truc de notre monde. Voilà. Et, et là, c'est la première apparition qu'on a vraiment d'une créature comme ça, pour le groupe qui, qui est là. C'est la première apparition d'une chose qui vient d'un autre âge, d'un autre monde dont on ne sait pas où, euh, mais qui en tout cas est extrêmement malfaisant et malveillant à notre égard, manifestement. Euh, alors bizarrement, euh, pas à l'égard de Willy alors, I vous euh, been voilà, been vous dites <rire> donc pourquoi. Mais, euh, mais voilà, pas les gars de Willy qui en profitent pour se faire la malle, on, on va le dire très clairement, qui essayent de le faire partir et puis... Tout, euh, euh, voilà. Le truc qui s'est envolé, hein. mais entre deux, il a quand même... Euh, qui essaye de se faire la malle. plus mal, ou moins tranché quelqu'un en deux. Et, et, euh, et sur, sur, sur, c'est le moment qu'utilise qu le Biaqui pour euh, nous débarrasser de, de Mike Fillmore, donc notre collègue, euh, qui toute se façon, fait trancher, je, euh, trancher en deux. Je veux rien dire, mais de toute façon, il était condamné. Et qu'il euh... avait les pilules et donc euh, sur, sur, euh, effectivement c'est à ce moment là mon personnage prend peur euh, et va se planquer dans la forêt tout simplement en attendant que ça, ça se tasse et en euh, essayant de, bah, de rebondir sur ce qui va se passer parce que tout simplement on a plus de voiture l'artefact euh, est caché mais euh, de toute façon on peut pas le un homme seul ne peut pas le transporter très très délicat, Inverness est de, de toute façon à des dizaines de kilomètres, bah, c'est pas envisageable d'y aller à pied euh, la seule solution qui s'offre qui à nous est finalement de nous planquer, euh, d'essayer de, de nous faire tout petit le temps de, euh, bah, le temps de quoi d'ailleurs <rire> d'essayer de trouver une solution. Le temps voilà. de rassembler toute l'équipe, euh, <rire> rassembler tout ce qu'on a compris, de rassembler l'équipe, de se remettre aussi euh, de, de se remettre un petit peu de tout ça puisque euh, l'un est chez le docteur euh, dans un état lamentable, l'un est mort. Enfin voilà euh, les, les choses commencent à s'entasser, la situation devient de plus en plus critique. Et Captain et euh, se met à courir à une heure euh, La santé mentale des uns et des autres euh, baisse euh, baisse au fur et à mesure de, de la journée en fait hein. à chaque heure qui passe on devient de, de, soit de plus en plus fou soit de plus en plus blessé euh, on se, donc là on, on se décide finalement à aussi. un petit peu se planquer en fait euh, ça, ça va être ça le, le, la fin de la fin de cette journée ça va être essentiellement ça se planquer et on finira donc par se retrouver le lendemain matin tous le d'une manière ou d'une autre euh, je vous passe les détails mais par tous se retrouver chez le docteur euh, certains attachés euh, voire baïonné <rire> on ne sait pas trop par quel, par quel miracle. T'as juste été euh, attaché. Euh, ah non, voilà. oui, la première fois tu étais c'est c'est ça. <rire> donc on se retrouvera tous dans euh, le, le, le mardi matin chez, euh, chez ce fameux docteur. Donc ce fameux docteur qui, euh, qui déteste Willy, hein, ce, qui, ce qui nous fait penser que c'est plutôt un gars bien. Euh, <rire> et on entend, on, on a toujours en arrière pensée cette idée que chez les Macray Enfin, euh, qu'il y a un enfant qui a disparu et que c'est devenu maintenant presque le truc le plus urgent au-delà de ce qu'on était venu faire ici. C'est qu'il ne euh, finisse pas en sacrifice euh, ou en euh, larbin d'Anne Chantred ou un autre, du groupe. Voilà, parce qu'on... Qu avait plus peur de ça au départ d'ailleurs, qu'il devienne un larbin après. On, ouais, on voit très bien, on voit très bien où, où ce, la destination, on comprend très vite la destination de ce bébé, euh, même sans l'avoir encore retrouvé. Euh, on croisera donc là plusieurs personnages, donc pareil euh, successivement, il y a un certain Maximilian Reed, donc là, là qui apparaît pour de bon, euh, qui vient rendre visite, alors c'est un personnage qu'on a déjà rencontré dans le premier scénario en fait, euh, qui faisait partie de la crépuscu du, du crépuscule d'argent, oui, euh, et qui est donc un personnage qu'on a rencontré là-bas, qui faisait partie des pontes du crépuscule d'argent à, à Boston, euh, on pensait un peu s'en être débarrassé on le retrouve en Écosse. Euh, on s'en débarrasse <rire> de fil en aiguille on essaye de s'en débarrasser euh, de, avec des méthodes plus ou moins efficaces, on arrive à s'en débarrasser je vous passe les détails du signe des anciens qui a pas fonctionné, que je me suis fait boller tout ça, c'est pas très intéressant justement que avait sur toi et que sur le crâne. oui mais c'est justement là que je me le fais voler ça, ça m'est revenu ah, c'est pas, pas, euh, pas, pas, pas très important donc on arrive à se débarrasser de ce, de ce personnage là et nous faisons la connaissance aussi de, du père Andrews, Alors, oui, religieux de vous avez fait connaissance euh, du père Andrews. voilà religieux de, de Glen Caniche, euh, père Andrews qui a, euh, qui a à mon égard à peu près euh, qui donc sous la forme de Willy Hessel, hein, ce fameux cultiste, enfin ce fameux sorcier, euh, complètement fou. Euh, donc sous cet aspect-là, bien sûr le père Andrews euh, n'a pas envie de me parler. Enfin voilà, la discussion est très délicate. Je finis par euh, euh, par entendre parler, je sais plus par quel biais, mais on me dit il faut que je me rende chez Duncan. Euh, C'est euh, les deux. Quand, quand je vais dans la rue, en fait, je veux me sauver de Vos là. Gens. Voilà, je veux me sauver de là et je tombe nez à nez avec. Euh, euh, avec Dun... les frères Macquarie. Voilà, avec les frères Macquarie euh, qui me disent allez voir Duncan. Bon, bah. Euh, oui, très bien. Donc euh, ils me prennent évidemment pour ce sorcier. Hein. Euh, bah, alors qu'est-ce que tu fous Vas-y, va, va voir Duncan il t'attend, il t'attend, il t'attend. Je recule l'échéance autant que je peux pour me renseigner sur, euh, sur ce fameux Duncan. Entre temps, on apprend que... Euh, on, voit, on, on reconnaît le portrait de Belphégor. Je crois qu'on allait au commissariat ou un truc comme ça. J'ai oui. plus oui. de parquet biais. On a accès à la photo de Belphégor et on se rend compte que c'est un des, un des personnages qu'on a croisé plusieurs fois dans la ville de... Qui, entre deux, était venu chez le docteur, l'avait endormi... Et... Dans, le, dans, le, dans la ville. Voilà. Donc on a on, Tout ça tout ça se, se arrive un petit peu en même temps. Euh...